Une fois ma carte Arduino correctement connectée, j'ouvre le fichier BP, bouton poussoir. Ce bouton poussoir, je viens le connecter sur l'entrée numéro 6. Je clique ensuite sur le petit drapeau vert, le petit panda m'affiche 1, j'appuie sur le bouton poussoir, ça m'affiche 0. Je relâche C1, j'appuie C0.